Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré au reporting comptable mensuel et plus précisément à l'élaboration d'un compte de résultats mensuels élaboré à partir des données comptables saisies dans l'entreprise. Il va s'agir de faire un reporting comptable chaque mois des charges et des produits de l'entreprise afin de déterminer des résultats mensuels. La finalité de ce reporting va être de connaître quasiment en temps réel les résultats mensuels afin de maîtriser la profitabilité et d'identifier toutes dérive par rapport aux objectifs. La plupart du temps, ce reporting prendra la forme d'un tableau dans lequel les colonnes représenteront les mois d'exploitation et les lignes, les différents produits et les différentes charges de l'entreprise. Afin que le compte de résultat mensuel soit efficient, on fixera comme objectif qu'il soit réalisé pour l'activité d'un mois donné avant la fin du mois suivant. Les destinataires essentiels de ce reporting mensuel sont les dirigeants de l'entreprise et les parties prenantes de la fonction financière. Ce compte de résultat mensuel sera généré à partir des écritures comptables de chargés de produits qui ont été constatées et ou simulées dans l'entreprise et qui, pour certaines d'entre elles, ont été réparties par mois. Nous allons voir maintenant quelles sont les contraintes et avantages d'établir un reporting comptable mensuel. Même si notre tableau de compte de résultats pourra comprendre des éléments prévisionnels, le reporting proprement dit se fait à partir de la comptabilité déjà enregistrée. C'est pourquoi il faudra que la comptabilité soit à jour des opérations afin de pouvoir l'exploiter chaque mois. De même, si la variation des stocks d'un mois sur l'autre est significative, il faudra disposer d'une valorisation de ces stocks à la fin de chaque mois. Enfin, s'il y a des charges et éventuellement des produits dont la périodicité de facturation est n'est pas mensuel, il y aura lieu de les affecter à chaque mois par des écritures de répartition. En contrepartie de ces contraintes, le reporting comptable mensuel va permettre de maîtriser en temps réel la profitabilité de l'entreprise. Cela va permettre d'identifier les causes des dérives éventuelles et de pouvoir agir à temps pour les corriger. Le compte de résultats mensuel va constituer également un micro-audit financier des résultats et en ce sens permettra de limiter le nombre de situations intermédiaires à réaliser. Avant de voir dans la suite de cette vidéo le contenu détaillé du compte de résultats mensuels, nous allons voir quelles sont les trois étapes chronologiques pour l'élaborer. La première étape de la démarche va consister à identifier les charges qui ne sont pas facturées chaque mois à l'entreprise et qui donc, dans une optique de calcul de résultats mensuels, doivent être réparties par mois. Nous allons illustrer ce principe en prenant un exemple très simple. Par hypothèse, nous recevons en janvier une facture d'assurance de 12 000 euros pour l'année entière. Dans un premier temps, cette charge de 12 000 euros va être comptabilisée, enregistrée en janvier, pour cette somme et donc grever l'exploitation de 12 000 euros en janvier. Comme nous souhaitons obtenir des résultats mensuels, il n'y a pas de raison que ces 12 000 euros grèvent uniquement le mois de janvier. En conséquence, nous allons passer des écritures de répartition qui auront pour but de neutraliser cette charge de 12 000 euros et d'imputer à chaque mois une charge de seulement 1 000 euros. Généralement, ces charges de répartition seront comptabilisées, seront enregistrées sur un journal dédié qui devra bien sûr être soldé en fin d'exercice. Ainsi, dans notre exemple, nous voyons que le journal d'abonnement est soldé pour 12 000, mais que ça a permis d'imputer chaque mois une charge d'assurance de 1 000. La deuxième étape va consister à saisir les écritures de répartition mensuelle précédemment identifiées. Elles seront enregistrées généralement sur un journal dédié en début d'exercice et générées automatiquement sur chaque mois. Nous allons voir maintenant quelles sont les principales charges qu'il y a lieu de répartir mensuellement afin de déterminer un résultat pertinent chaque mois. Comme évoqué précédemment, si les variations de stock sont significatives, il y aura lieu de passer une écriture de variation en fin de mois. Ils feront également l'objet d'une écriture de répartition de charges les contrats de sous-traitance générale qui ne seraient pas facturés chaque mois. Il en sera de même pour les crédits baux et les locations. On pourrait être amené également à répartir mensuellement des contrats de maintenance ou les contrats d'assurance. Ce principe d'abonnement mensuel des charges sera également appliqué pour les honoraires et les taxes. La constatation mensuelle de la variation des droits à congés payés acquis par les salariés permettra d'être plus pertinent sur les résultats des mois de prise de congés payés. Les dotations aux amortissements des investissements seront également mensualisées et ajustées en cas d'investissement ou de désinvestissement significatif. Enfin, le cas échéant, les intérêts sur emprunt pourront être affectés mensuellement. La troisième étape va consister à élaborer le compte de résultat mensuel proprement dit. Le compte de résultat mensuel va prendre la forme d'un tableau où les colonnes représentent les mois d'exploitation et les lignes, les rubriques du compte de résultat, qu'ils soient présentés sous forme traditionnelle ou bien comme ici, en faisant apparaître les soldes intermédiaires de gestion. Chaque mois, les soldes des comptes de gestion, les comptes de classe 6 pour les charges et les comptes de classe 7 pour les produits, seront importés dans le compte de résultat mensuel. Par ailleurs, dans ce tableau, il peut être intéressant de réserver les premières colonnes pour avoir les données de la période précédente en valeur et en pourcentage, entrer le budget de l'année en cours, là aussi en valeur et en pourcentage, avoir le cumul du réalisé de l'année en cours, et enfin le pourcentage d'avancement du budget. Nous nous retrouvons maintenant sur le tableur. On fera en sorte de pouvoir faire défiler l'ensemble des mois de l'exercice. De même pour les lignes. Dans notre exemple, pour avoir une première vue synoptique des éléments, nous avons groupé des lignes. Bien entendu, pour nos besoins de gestion, nous pourrons rajouter autant de lignes que nécessaire. Dans notre illustration, la ligne 7 va calculer la marge brute commerciale en prenant les ventes de marchandises et en les diminuant du coût d'achat des marchandises vendues. La ligne 12, production de l'exercice, fait la somme de toutes les productions. La ligne 17, valeur ajoutée produite, sera égale à la marge brute commerciale plus les productions, moins les consommations intermédiaires. Le prochain solde qui est l'excédent brut d'exploitation, sera calculé en ajoutant la valeur ajoutée produite, les subventions et en enlevant les impôts et taxes et les salaires chargés. Le résultat d'exploitation quant à lui sera égal à l'excédent brut d'exploitation plus les reprises et les transferts de charges et les autres produits et diminué des dotations et des autres charges. Le résultat courant avant impôt sera égal au résultat d'exploitation plus le résultat financier. Enfin, le résultat net comptable sera égal au résultat courant avant impôt plus le résultat exceptionnel Moins la participation et l'impôt sur les bénéfices qui correspond à l'impôt société. Concernant l'impôt société, il est intéressant dans le cadre de résultats mensuels de le simuler, bien qu'il ne soit en définitive précisément connu qu'en fin d'exercice, après la détermination du résultat fiscal. Cela permet, entre autres, de pouvoir calculer une capacité d'autofinancement proche de la réalité des flux de trésorerie générés. Le principal intérêt de l'élaboration de ce compte de résultat mensuel est de pouvoir l'analyser très rapidement. C'est pourquoi il faudra profiter des fonctionnalités graphiques du tableur pour visualiser et donc analyser les données chiffrées qui émanent du compte de résultat. Ici, par exemple, un simple histogramme combiné permettra de monitorer des indicateurs de l'activité négoce avec les montants mensuels des chiffres d'affaires marchandises, des montants mensuels des marges brutes et des taux de marge brute associés. De même, nous pouvons, à partir des données chiffrées du compte de résultats mensuels, visualiser sur un graphique trois indicateurs de profit en valeur absolue et en valeur relative du chiffre d'affaires, sur chacun des mois du premier trimestre. On voit en l'occurrence que l'excédent bruit d'exploitation ressort respectivement à 7,2%, 5,6% et 4,72%, du chiffre d'affaires pour chacun des mois du trimestre. Résumons-nous. Pour élaborer un compte de résultat mensuel, on va commencer par construire sur le tableur le tableau de bord mensuel avec toutes les ventilations souhaitées pour les besoins de gestion. Ensuite, on pourra exploiter les données comptables préalablement enregistrées. Enfin, on pourra exploiter le compte résultat mensuel et mener éventuellement les actions correctives nécessaires. Je vous invite également à visionner la vidéo sur les trois tableaux de gestion mensuelle qui est une vidéo complémentaire de celle-ci. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, poser des questions en commentaire et vous abonner pour être notifié des prochaines sorties de vidéos. Merci et à bientôt